Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à la conférence de presse qui fait suite à la première journée du Conseil européen. Vu l'heure tardive, vu que les deux présidents, Tusk et Juncker, vont devoir participer à des bilatérales, juste après ce point presse, nous n'aurons que des déclarations et pas de questions possibles. Toutes nos excuses, mais je vous demande votre compréhension. Alors donc, je donne d'abord la parole à Président Preben. Tusk. Merci, Président. Bonsoir. Nous avons commencé par exprimer toute notre solidarité à la Turquie en condamnant les attentats terroristes d'Ankara, qui ont empêché le Premier ministre Davutoğlu d'être parmi nous. Je commence par la migration. Nous avons adopté des conclusions. Nous avons convenu de ce que notre plan d'action conjoint avec la Turquie reste une priorité et nous devons faire tout notre possible pour arriver à nos fins pour réussir. Voilà pourquoi nous avons l'intention d'organiser une réunion spéciale avec la Turquie. Au début du mois de mars, nous avons discuté de la crise migratoire à ces moments cruciaux. Et ces débats renforcent notre engagement de construire un consensus européen sur la migration. À cette fin, devons d'abord éviter des discussions entre un éventuel plan A, B ou C. Ça n'a pas de sens, pas de bataille entre des plans de ce genre-là. Cela crée des divisions. Alors, dans l'Union européenne, nous devons plutôt chercher la synthèse des différentes approches. Il n'y a pas d'autre solution qu'un plan européen. Mais une solution européenne, ce n'est pas que les décisions prises à Bruxelles, c'est peut-être même d'abord les décisions prises dans les capitales. Nous devons l'accepter, mais dans le même temps, nous devons tenter de renforcer la coordination entre ces différentes décisions. Et ensuite, troisièmement, nous devons respecter les règles et les droits dont nous sommes dotés et que nous avons tous adopté ensemble. Cela concerne les décisions en matière de relocalisation et la nécessité d'en revenir à une situation où tous les États membres de l'espace Schengen appliquent pleinement le Code des frontières Schengen. Enfin, comme vous le savez peut-être, nous avons discuté aussi du Royaume-Uni. Ce soir, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons fait quelques progrès, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Je vais avoir une série de bilatérales avec le président Cameron, avec euh, le président Hollande, euh, le ministre Soweska, M. Michel. Jean-Claude Médra, parce que la Commission est un partenaire clé dans cette procédure. Je vous souhaite une excellente et longue nuit. Monsieur le Président, chers amis, euh, je ne serai pas long. Friends, Bref, President, I réunion, won't take too much of your time, I'll be brief. Il Before the beginning of this meeting, On there was some doubt about the need for, for it, in terms of looking at matin, resolving the migration crisis together with Turkey. This morning, we confirmed that there was no alternative to smart, intelligent cooperation with Turkey. Before the meeting took place, there were people de l'approche qui that consistait à dire qu'il faut, pour résoudre le problème des réfugiés, uh, adopter refugees, une démarche européenne, une approche européenne. A Nous avons was dit needed. à l'unanimité ce soir que la doit être européenne et que les solos ne sont pas recommandables. Donc, j'ai l'espoir, après avoir vu So, now que tous I les États membres have, after approche, que have nous after having seen that that towards the solutions that we ont leur out a couple of months ago, because all Member States have reconfirmed the their intention to strive to resolve de relocalisation the des réfugiés, via a the relocation mechanisms. mechanism qu'ils prendraient de la distance par rapport time, à taken their distance. Merci, bonne nuit. Have a good breakfast. Thank you. This concludes the press point. There will be another press conference. Il y aura une autre conférence de presse à la fin du Conseil européen devant laquelle vous pourrez poser des questions.